Bonjour, je suis François Le propriétaire de la chaîne YouTube spécialisée en informatique et voici son nom. Aujourd'hui, on va répondre aux questions proposées par les internautes dans les sites web. Comment faire une vidéo monétisable à 100% sans crainte d'atteinte aux droits d'auteur? par YouTube. Tout d'abord, on va faire une petite introduction. Comment faire des vidéos en général En général, pour faire des vidéos, il faut du matériel et des logiciels, des softwares ou des prix pré-logiciels, donc des applications Android. Pour faire une vidéo monétisable, on ne peut pas utiliser une application de Google Play Store sans prendre l'autorisation de son développeur. Et on ne peut pas craquer ou voler un software, un logiciel de l'Internet. Comme nous savons, tous les logiciels sont à l'Internet. Tout le monde peut télécharger, peuvent télécharger tous les logiciels, payant ou non payant, gratuitement, mais si du vol. Donc, quand on fait des vidéos avec des applications sans prendre autorisation des développeurs de cette application de Google Play Store, ou faire voler un logiciel des sites web youtube refuse de monétiser cette vidéo là et en plus il va retirer ta chaîne youtube définitivement et voici comment faire une vidéo monétisable à 100% par youtube proposé par moi. Sophie nice quel matériel j'utilise Comme vous savez, moi je possède 4 chaînes YouTube. Comment faire pour faire une vidéo monétisable Tout d'abord, il faut un smartphone préféré HD, haute définition. Ce smartphone, on va l'utiliser de filmer sans faire un montage car si on fait un montage donc on a utilisé un logiciel et tout presque tous les smartphones dans tous les smartphones on ne trouve pas un éditeur vidéo qui fait des montages donc il faut filmer avec ton téléphone sans faire du montage premièrement deuxièmement il faut si vous voulez ajouter de la musique pour tes vidéos. La musique, elle a le droit d'auteur. Donc, tu ne peux pas prendre une musique quelconque des sites web et te la mettre dans tes vidéos. Il faut aller à la bibliothèque de YouTube et prendre et télécharger des musiques gratuitement. Et comme ça, cette vidéo sera monétisable pour faire une miniature pour cette vidéo tout simplement votre téléphone ne possède pas un éditeur de photos ou un éditeur de vidéos mais tous les smartphones en option on trouve dans tous les smartphones des galeries dans tous les galeries, on a une option en un paramètre retouche. Donc, si tu prends une photo, tu peux faire des retouches très extraordinaires. Donc, tu peux faire la miniature de cette vidéo avec seulement ton smartphone. Et voilà comme ça, tu peux créer un vidéo monétisable à 100% sans crainte d'atteinte aux droits d'auteur. Je vous propose de collaborer à votre, avec ma prochaine vidéo et de mettre un petit pouce levé et de mettre un petit pouce levé et n'oubliez pas abonner à ma chaîne, rien à perdre, tout à gagner. Merci